Pourquoi on dit que vous avez été? Ça, le public de ta Ok, le public de Ok, ça y est, maman, là, c'est bon, le est bon, il est bon, il est bon, le est bon, il est c'est est C'est que est ce que tu la est ce que tu es Et veux savoir. Je veux savoir. Je veux quoi Je veux veux Je Je vais et il y a le yuyu patati qui va te conduire. Il s'en croit. Je te donne le numéro après. Okay. Va comme tu veux. Ok, êtes le que Ok, voyez c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. On est à la pute, préfère que les fonds à la carte, la fille, la chaleur à la carte, la fille, c'est pour les fonds, la chaleur à la carte, la fille, c'est pour les fonds, la fille, la la fille, la fille, la la fille, Papaya. Papaya, c'est ça, Jim G. C'est des talents couragés. Viens et bien. Ok, ma Il y a Jean-Marc, il y a James Olibra qui veut te produire aussi. Il est venu me dire à qui veut te produire. Ça fait quatre. Je vais vous mettre en paix aujourd'hui là. Ok, Tu connais Jim Solibra Et Laurent aussi, c'est la Ok, vas répondre, Solibra. va. vas va Et va Ok, allons-y. Oui, on va appeler un à